De proche. Là on monte un petit peu ici là, et après on va arriver au petit colu là et on va descendre là faudra faire attention là pour descendre faut se tenir un peu moi je grimpe pas là dedans hein. c'est bon ça il date peut-être de l'année dernière hein. T'as pris ton doudou pour le bivouac en fait, c'est ça Oui, c'est ça. Moi c'est Xavier, je suis du club verticalé, et là on va faire une petite remontée sur corde fixe pour rejoindre JC tout là-haut, là et attaquer la deuxième longueur. Et comment ça se passe avec le groupe alors Tu vois oh, qu'il est assez solitaire et tout ça Ça va Le groupe qu'on essaye de former depuis 4-5 jours. Je ne sais même pas Putain. comment je me décarcasse, toute l'énergie que ça me consomme. J'arrive même plus à grimper d'ailleurs à cause de ça. Toute l'énergie que ça me donne. Il, il faudrait pousser un peu sur les jambes là, parce que du coup je te donne plein d'explications. Mon café est tiède et là je vais m'énerver quoi. T'as mis une cravate sur le piton une cravate, un mousqueton, et après je fais le reste. Ah. Ah, ça va. Par contre, tu le tiens bien, hein Ouais, je... mais t'inquiète. Ah, parce que après, j'ai pas envie de finir tout seul non plus. Le il est fait de trois points. Donc le premier, c'est un friend. Le second, c'est un piton. Et le troisième, c'est une lune. Nice. Je me longe avec un cabestan sur le mousqueton primaire. Ça me laisse une longe qui fait à peu près 3 mètres et qui me permet de redescendre pour faire contrepoids si le sac est trop lourd à remonter. La sortie sur la bière excellente. Excellent. Bon, après, le, le, le, la montée des sacs, c'était pas la même quand même. Hein. Il, fait un, il sage, oui. Le mouflage des sacs, c'est veux. Et euh, c'était euh, quand même pas mal, c'était chaud. Mois, déjà je que, que c'était là, la dernière longueur, hein. Faut pas ça tous les jours, hein. Le petit coup de cordelette là, super, pour mettre dans l'axe. Bon, les cordelettes autour de la tête là, c'est quand même pas terrible, hein. Tu tombes là. Euh veux que je Alors, Kamel Elasri du club de Soissons Escalade, qui est un des principaux grimpeurs du club et qui s'investit énormément dans la vie sociale du club. Voilà. C'est plutôt bien passé. Ben, moi j'ai bien aimé parce qu'on a pu essayer beaucoup de choses et puis donc euh, on a pris confiance euh, petit à petit. En ah. qui En matériel ou toi Dans le match. Alors ton stage de réinsertion, Sifrine, comment ça se passe <rire> Alors je, je me présente, je m'appelle Jean-Charles Sifrine. Euh, vu la question ça, comme ça, je viens de me voir effectivement de ce Je vous souhaite une bonne nuit. On a combien de mètres là Une centaine de mètres Ouais, ouais, une petite centaine. Coucou. Mmh, elle est bonne cette tartine. Hein ah, le chocolat aussi, il est bon. Ah, tu vois ouais. Merci, Gaël. Normalement, ah. on fait quelque chose de bien. <rire> Pour vous aujourd'hui exceptionnellement, on a essayé de retourner le film Gorille dans la brume. Donc ça se passe là-haut. L'acteur principal Xavier Cronier qui vient euh, de Calais. Sors, sors, c'est pas grave si t'as pas la clé, sors. Vite, tu sais cours Vite. Tu bien, grave. ouais. Ça c'est le camarade. Ouais, j'ai posé le jaune, le rouge, le bleu. Vous avez câblé aussi. Bien, super le stage. Euh, bah maintenant, on va vous, vous présenter Papi, euh, Papi qui était le doyen du stage, fait. Fait. qui envoyait pas mal du cours quand même. Alors, Alors, il nous a prêté des cordelettes pour, pour faire euh, des longs drôles de <rire>